Yupi Ça y est c'est la rentrée On est hyper content de vous retrouver à la bibliothèque pour vous présenter ben, tout plein de choses hein, comme d'habitude. Aujourd'hui pour commencer on va aller voir un peu quelle est l'ambiance dans les bureaux pour cette rentrée. Alors par ici, oh, une réunion pour préparer toutes les animations de la rentrée et tout ce qui va cool. se passer cette année. Peut-être là, en fait, si. Ouais, je veux dire, il reste deux jours. C'est bon, je le mets là, là. Voilà, voilà, dioe, voilà. Ça, voilà. Donc tout va très bien. Voilà. Et là. Ah, euh... oh, il y a Sandra qui est là. Elle prépare <rire> la rentrée littéraire 2018. Elle est tellement au taquet et contente et tout ça. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. On va reculer doucement. Et là. Et là. Ah non. non, il n'y a, a personne par là. là. Si, je suis là. Aidez-moi. Bon alors Louise, c'est parti concrètement pour ce programme de septembre On se lance Michel, c'est ouais, la reprise, toujours des tonnes d'activités et on ne va pas déroger à la règle parce qu'on attaque tout de suite très fort avec la reprise des Cafés de Louise le 8 septembre euh, avec aussi, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, le Ciné des Habitants le 8 septembre toujours et le Goûter des Ados le 8 septembre. septembre le ah ouais, ça attaque fort cette rentrée. Le 12 septembre, on enchaîne avec Ramen Témiche et le Goûter des Pingouins. Puis le 15 septembre, on va avoir Histoire et compagnie et le 22 septembre, des jeux vidéo par enfant. On va conclure aussi le 28 septembre avec nos soirées de JDR mensuelles. Bref, on reprend toutes nos activités habituelles, donc n'hésitez pas à passer voir pour ceux qui ne connaissent pas certaines d'entre elles, à nous poser des questions pour savoir comment ça se passe, à vérifier les horaires dans la newsletter et dans les affiches à la bibliothèque. Euh, aussi vous parler pour ce mois-ci d'une nouvelle journée avec l'association Ancrage euh, pour une journée de solidarité avec les familles migrantes. On en avait déjà fait deux avec l'association ces derniers mois. Ce sera donc un après-midi festif de 14h à 18h euh, le samedi 15 septembre avec euh, plein d'ateliers. Euh, on va aussi collecter comme à chaque fois euh, des produits d'hygiène, des tickets de métro, des tickets resto donc amenez euh, ce que vous pouvez et puis on fera un goûter partagé avec tout le monde donc vous pouvez aussi amener de quoi manger et de quoi boire pour qu'on fasse un après-midi convivial tous ensemble. C'est pas mal pour attaquer Très chouette programme, Michel. Ouais. Et ben voilà. On est parti On est parti. C'est bon là, le réglage Ouais, bon, c'est le... Là, on nous voit, on voit bon parfaitement. Il ouais, ouais, n'y ouais, okay. a, a pas de problème. T'en euh, fais pas, je gère ouais, ça. Okay. Julien, euh, bon. on voulait te dire euh, deux mots parce que voilà, donc du coup, avec Quentin, on prend la relève. Euh, une nouvelle équipe euh, Louise et Michel qui commence. On veut que tu saches que tout va bien se passer. Nous, on s'est extrêmement entraîné pour euh, garder un niveau de qualité euh, qu'on va dire supérieur à ce qui se ouais, faisait. Ouais, ouais, on a plein d'idées. Euh, niveau technique, on est au taquet. Tu en es en train de commencer à préparer le musée Michel de la rentrée. Voilà. Donc on voulait vraiment que tu sois pas inquiet là-dessus. Tu peux changer de boulot tranquillement. La relève est assurée. Euh, ça va, ça va, ça Donc va bien se là passer. Celui-là on flotte, mon superlieu. Mais avec le départ de Julien, il y a une nouvelle équipe pour la communication. Alors maintenant. Ouais. Tu penses qu'ils vont s'en sortir Oui, largement. Voilà, Par contre, tu les as vus récemment Ah bah non, c'est vrai que ça fait un petit bout temps que je les ai pas vus. Mais ils sont où On est bien là. On est mais là. non mais Quentin ça va pas, ça va pas. Mais Julien, il n'aurait jamais fait comme ça. Mais attends, on a trouvé la première image déjà de Louise et Michel là. Quentin, on y est là. Mais non, mais pas ici, mais ça va pas du tout comme non, ça Non mais regarde non, non mais attends, mais Julien il serait là, mais franchement il ferait une autre Attends, tête. regarde, je vais faire un zoom là, regarde je fais un zoom là. Non mais la police, la police, Quentin, tu nous mets pas cette police là Mais le comique c'est très bien Non mais Julien il va péter un câble là, s'il voit la vidéo, mais il va être trop désespéré, quoi. Mais t'en fais pas, il nous reste plein de temps pour finir Quentin, arrête, il est 4 h du matin Tu yeah. vois on là, 4 h du, heures non, du en matin fait, En fait, là tu penses ça, mais si jamais on faisait un truc sous Word, là, un petit on y passerait tellement plus de temps Ah là là, ah là là Ouais, c'est ça, genre on est large et tout quoi, non mais c'est bon, j'ai bien entendu Et là, pour on la est, est tellement train. Quoi. on gagne du temps parce que demain, toi tu croyais que t'allais devoir venir au boulot en RER, et eh ben non, on y sera déjà, bon allez c'est pas fini là, faut faire l'introduction maintenant, regarde un zoom, c'est bien les zooms Mettez-vous bien